c'est les gens c'est malté aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Format et oui Je suis désolé d'être en retard J'avais déjà fait plein de vidéos mais je les ai éditées Il y en a une que j'ai éditée sauf que je ne peux pas euh, la poster sur Youtube parce que j'ai fait sur mon ordinateur et il euh, y a eu un petit problème, donc en fait je vais la rééditer. Et puis euh, voilà. Et puis voilà, donc on va tout de suite partir en mode solo. Je vous préviens que je suis un grand monde dans les jeux de FPS. C'est pas... euh... plutôt un PPS. Mais enfin euh... voilà. Après euh, PPS, je ne sais pas si ça existe. J'essaie de faire le connaisseur, hein, qui m'y connaît en jeu vidéo, genre les termes FPS, PPS, tout ça. Je sais absolument pas ce que ça veut dire. Je sais que c'est euh, FPS, c'est first person, euh, je sais pas quoi. Alors que l'autre, euh, l'autre, bah l'autre, c'est l'autre. Donc si vous m'entendez pas bien, je suis désolé, je m'excuse parce que. Y a... Donc, en saison des pluies et, euh... et c'est mieux tant mieux parce que sinon il va y avoir une coupure d'eau euh, comme il y a eu l'année dernière et c'est bien. s'il n'y en a pas, saut so, Allons-y. Allons-y. Go. C'est parti les amis. Bon, je vais pas faire de montage du coup parce que sinon je ne pourrais pas poster la vidéo. Donc euh, je vais vous montrer mon gameplay du début jusqu'à la fin. Ok les boys. Ah, attendez, je regarde, je vais fermer la porte. Déjà vous m'entendrez un peu mieux je pense, so, c'est parti, ok ok ok, euh, on est descendu vers ici, c'est pas vers là que vous aller, on y va quand même, euh, alors avant tout le temps où j'ai euh, record mais que je n'ai pas posté, ça ne pas, il n'y avait pas il y avait pas autre... voilà, Et vous savez que, euh, si je vous dis ça, bah, ça, c'est que ça bug, comme d'hab. Ah, quoi que, là, non. Ah, non, non, non, ok, ok, ok. Bah, tant mieux pour moi, autant pour moi. Tant mieux que ça ne bug pas. J'espère que ça ne va pas bugger aujourd'hui. Sinon, bah, euh, Sinon, bah, faut gâcher. Hein. Est-ce que c'est ici C'est ici. Euh, c'est où le truc Là-bas ok ok ok on y va je n'ai jamais testé cette arme sur une personne de toute façon je suis nul hein, donc on euh, s'en enfin, fout je meurs très très vite Franchement, je m'excuse pour la pluie, bon c'est pas moi qui contrôle le temps, donc euh, voilà. Mais, euh, enfin voilà quoi. Ah damn it. Je m'excuse vraiment pour la pluie, hein, parce que vous, vous entendez sûrement bien le son, moi je l'entends pas trop. J'entends pas du tout en fait. Parce que la pluie est très forte, C'est donc euh, voilà, ça me... Ah. ah super Super super Je suis... Ok ok ok Alors je, je ne sais pas si je vais acheter le pass de combat Mais selon moi euh, Selon moi selon moi je vais demander à, à mes parents euh, si je pourrais l'acheter ou ouais. on va repartir en solo et on va essayer cette fois ci de faire un kill et si je fais un kill je vais essayer de battre mon record de kill qui est de 1 kill et oui monsieur, c'est la vérité, je n'ai fait qu'un seul kill, c'est mon record de kill, euh, c'était quand c'est hier, hier matin, ouais ça, hier matin, j'ai eu, mon record de kill, j'ai eu faire deux kills, mais non, j'avais un sniper, j'ai mis euh, un shoot dans la poitrine, et j'allais retirer, sauf que, sauf que le temps que je retire, il tirait sur quelqu'un et du coup, la personne sur qui il tirait m'a bah, tué à ma place, ce qui est vraiment dommage. On revient ici, même. Là... Damit, je peux pas tirer vite avec. Pourquoi il n'y a pas le tactical J'ai pas vu on arrive par où mince J'oublie tout le temps que maintenant ils affichent euh, par où passe le bus. Là vous devrez plutôt monter mieux. que la pluie est un peu calmée, mais ça va vite faire repartir. Hein. On va partir par là, un changer. Ah euh, non en fait on va on va rien changer, changer du tout on va toujours dire euh, ici selon moi il y a déjà des gens des... euh, qui sont ici donc hauteur donc je vais vite fait me faire baiser À chaque fois, je me trompe. Alors, je vais pas casser, parce que si tu casses, je sais pas si vous le saviez, hein, mais si vous cassez euh, un, un endroit où il y a le coffre, le coffre disparaît. Voilà. Je disais ça un moment, un jour, comme ça. Je, je sais pas pourquoi je me Bien découvert, mais bon. De Ok. Je suis pas dans le sous. J'ai oublié de checker. C'est dommage. Et en haut là, est-ce qu'on peut voir les gens Ok. Jamais aucun okay, on peut faire un chill, toujours dans le museau, aucun LM. On va aller là-bas voir qui s'y cache. Euh, c'est vraiment dommage parce que moi ça me désavantage par rapport à vous. Je peux pas entendre des sons et c'est bon, ça commence à péter. Mon personnage avance tout seul, non, c'est bon, il avance tout seul c'est une ah non c'est bon désolé je suis un peu n'importe quoi mais hein. euh, voilà ouais. on va casser du poids Je que ne pas te on est du pûcheron mon gars Je de la garchère oh là là. c'est sympa bon. 50 pv frère je peux pas tuer la merde c'est totalement OK, on va aller là bas déjà moi je vais me faire buter là je le sens déjà moi je vous dis ça hein, c'est pour vous prévenir hein. Oh quelqu'un hein, qui est déjà passé par ici. Il va être pas très loin là. Il ne va pas être très très loin, sûrement pas. C'est moi qui te le dis, boy. On va compter ici un peu. Essayer de voir si on peut le voir. Ah, ah, ah. Va Voir si on peut le voir. C'est très redondant quand même, hein. Ah ouais, regardez il est là On va essayer de le tuer, regardez On faire de ça les boys Je sais même pas il est où Où est-ce qu'il est qu Il est, est parti où man Je le vois pas là Holy shit, il y a quelqu'un On va en contact, on va en contact pas ton je vais me faire buter, je m'en bats les steaks Et boy, viens, moi je m'en bats les steaks là. Come on, bitch Il est en haut, il est en haut Même pas Il est même pas en haut Et moi, je vérifie dans toutes les pièces, je ne m'en il absolument que je le trouve il est parti je sais pas où en fait j'essaie de buter les gens au fusil à pompe plutôt parce que euh, j'ai une quête, il manque plus que une personne au fusil à pompe ah, où est ce qu'il se trouve ah, j'ai pas entendu des tirs ou des constructions plutôt des constructions genre... je sais pas d'où ça connaît oh, ok. j'ai entendu un fp là j'ai entendu un fp ça joue au fp ça, ouche. ça joue au fp Non, non, my life. Damn it Ouhouhou Il y avait un peu de lag. Et euh, ouais, tout simplement. Euh, tout simplement, voilà ça. Primo un peu de lag. Mais c'est pas ça qui m'a tué, c'est juste mon skill. Là j'en avais pas. Et du coup, euh, j'en ai pas. Pas... Enfin si j'en ai, mais là je n'ai enfin, pas utilisé... Ok... Bon, on va partir en section... Euh... Et ouais... Tout simplement, on va partir en section... <r Waters> <Fox> <accents> Jack Potter, ok, on met avec Jack Potter, New Safe, euh, je sais pas quoi, on va péter ça, et hop là, voilà, ok, est-ce qu'on arrive, on arrive par ici, ok, et on va euh, descendre, non, non, ok, ok, on y va, je dis non, mais j'y vais quand même, hein, parce que voilà sinon ça fait pas l'unanimité et tout donc euh, voilà sauf que euh, je ne connais plus la touche pour euh, parler ce qui est vraiment dommage on va suivre Youssef dans Blue non on va suivre aucun des deux je vais y aller à mon batchet. Et let's go, c'était sûr. Alors, il y a toute la map qui vient dans cette city. I don't know why. But, uh, no, I don't know why. I just go out there. Ok. Je prends un bandage. Uh, Je ne sais pas c'est quel, c'est celui-là. Ok. Je crevais vite fait, comme ça ça s'est fait. Oh yes. Merde. Ah bah non, maman, attends. Je peux pas partir sans ça. Ok, je peux partir sans. je sais même pas il est où est ce que là je sais qu'il y a quelqu'un dans la maison on se rapproche mais je sais pas il est où je suppose c'est juste là en fait et bah ouais c'est comment pour, euh, pour sortir ça pas ici ça là. même pas c'est par là c'est bien il y a trop de portes ici et eh, moi je vais me faire buter hein. Bim. fuck my ma life ouf ouf ouf j'ai même pas un, beaucoup de matériel en plus on va rejoindre nos potes qui sont là-bas et là, actuellement j'avance tout seul hein. Ok, c'est bon Mais parfois j'avance tout seul You, you Ah, oh, fuck. fuck, fuck, fuck, fuck Ah, damn it Damn fucking it Allez, j'ai de moi, je vous plaisir, franchement Mon body steak je m'en bois des steaks. Ah ah ah ah non ah, ah. ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta hey, non non non. non suis trop... on peut pas, pas en ce mode parce que je suis trop. allez c'est reparti pour une section mon ami allez let's go et la pluie s'est vraiment calmée tant mieux du coup j'espère que vous avez une meilleure qualité de son euh, de ma voix tout simplement et alors le truc éliminer 10 joueurs je pense que ça va prendre euh, deux ans à peu près pour éliminer 10 joueurs ouais ouais clairement deux ans ça suffit largement hein. euh... encore que c'est juste OK, oh, que c'est juste Pourquoi ils savent pas qu'on peut passer par ici C'est non Non, non Regardez comment je lag Regardez ça Vous avez vu comment j'ai lagué là Jamais tu ne mourras Jamais M'entends-tu Ah, Je vais toujours buter Passe-moi ce flingue enculé Mais putain Mais arrêtez Moi et... après j'ai rien aussi là. Vous êtes méchants là. Oh, ok ok maintenant j'ai toujours buté commencer par toi c'est fait toi es mort hein. et merde on est que trois Spot my life en fait je pleure pas parce qu'on est que trois hein. je pleure parce que je suis une grosse merde ok mec non mais mec faut savoir soit tu vas ici soit tu vas là -bas. voilà on va arrêter les attends, ça ça me saoule des gens qui... qui font ça là oh, je vais là non je vais là j'ai <dis availability> <Yemen> C'est <chter not Beijing> la veille Ils sont du Boto C'est dommage pour eux What the fuck that qu'il y a plein d'armes ici, mais je vais pas aller là. On va atterrir. Euh, ouais, juste là, à l'entrée de la ville. Regardez, regardez comment je l'ai. Like. What the fuck? What the fuck is that? Je vais ça. Un coffre, Pardon ouais, non. il fouille ce coffre. Bordel, j'ai un piège. Ce point me servir plus tard. Je m'entraîne à faire des changements comme ça pour doser euh, vite fait. En fait. Pour cette, euh, voilà on va faire ça, ça fait, tac tac tac et ça on laisse ça comme ça je crois qu'il y a nous dans je crois non mais c'est sérieux ça regardez comment ça lag j'ai appuyé pour euh, mettre le truc Ben bah, non ça ne fait pas très bien que je pouvais entrer mais j'ai la flemme de rentrer le tout, tout ça pour matcher Il y a un gars qui est ici. non What the fuck Donc en gros j'ai perdu du temps dans ma vie pour rien du tout quoi. Putain ouais c'est ça. Ok, let's go. Let's go bitches sont mal placés on s'en fout. Euh, déjà je compte pas. On, on va profiter pour ça. On balaye qu'est-ce qui se passe la fight ça non Hein Non. non okay. Après ça le VPN. Si la main J'avance tout seul, ça, un truc. mais là l'avantage que quand j'avance tout seul et que je joue avec une manette, c'est que, euh... ah, vous voulez quoi Non rien, okay. Non L'avantage quand je joue tout seul euh, et quand j'avance tout seul avec une manette, c'est que je peux vite faire remettre le truc normal. Ce qui, qui est balance bon le truc là. Ah, et toi, Frère, moi je lui bute mon gars, si On y va? Bon, on n'est pas très loin. <tous> <tous> <tous> <tous> de la pierre aussi désolé si je parle pas beaucoup hein, parce que je suis pas habitué à jouer à ce jeu en vidéo et euh, généralement je parle pas beaucoup en fait moi je ne suis pas mes trucs pour, euh, montrer là ah, allez je te les laisse parce que j'en ai déjà Wesh il est sérieux Si tu me dis que c'est lui qui a tiré mec je te jure je me pute Ok, ok, ok. Pourquoi il fait ça même Putain il est con, il gaspille son bois pour rien même. Mais qu'est-ce qu'il est con cet enfant What Ah ok. Il y a quelqu'un qui le tire dessus en fait. Ça vient d'où Bon non en fait on passe ça hein. Bon bah bon, on s'en fout Mais mec je sais pas ça venait d'où C'est ça qui me met en mal Ça me met mal Je ne sais pas... pas il y a jamais rien là dedans Je sais pas pourquoi j'ai pas Est-ce qu'il y a des bons trucs ici S'il vous plaît il y a rien intéressant C'est vraiment dommage non mais dammit Qu'est-ce qu'il faut faire en fait, ce con c'est moi. Hein. Je, dis, je dis ça au cas où. Je suis vraiment un bâtard. Euh, vas-y, vas-y, vas-y, t'inquiète. Ah, moi je suis bien là. En fait, on va faire ça plutôt ça comme ça en fait voilà ok let's go bitches. Alors. Oh non, on s'en va oh. Courez. Cours pour sa vie. What the fuck Ah ok, il, il, il s'est déconnecté, ok. En fait, je pense pas qu'il se soit déconnecté enfin si peut-être il s'est déconnecté euh, lui ou alors c'est sa mère qui lui a dit que arrête de jouer et tout les jeux vidéo ça le cerveau oh, bah, du coup je ça alors et lui mon poteau ok non, viens. Non, viens viens viens viens ça me limite Et ouais c'est tout Ok t'es oublié T'es oublié Bye bye Je me demande après Si je fais ça, Moi, ça Si ça, ça, ça utilise le mobile après Est-ce qu'on est loin J'espère qu'on est pas loin on est baisé par la Ah non, ça va, on est pas loin. Je peux le savoir parce que si tu regardes la mini-map en haut à droite, la zone avance doucement vu que ça, il faut que ça mette une minute avant à atteindre le petit rond. Et on n'est pas très loin. Alors que si on était là-bas, là, on serait baisé. Parce qu'on était trop près de la zone. Mec, mais viens ici. Il y a il a peur de la. Ok. Ma pêche on est quand même dans le top 30. Je dis on est quand même sauf qu'en fait on est des grenouilles. Enfin, lui je sais pas moi oui. Moi je suis un gros nom en fait. Ok. Parce que je prends ma spirale, Eh salut la zone, ça va ou quoi je sais que j'ai le temps de prendre cela, sans me faire toucher, on fait un pari ou pas et oui on fait un pareil, allez à plus, dans le bus j'ai ah, ah, ah. vraiment cru qu'elle allait me toucher alors pour descendre ça sans prendre de dégâts, vous faites gauche droite, gauche droite il faut, faut que vous glissiez et, et que vous fassiez gauche droite tout le temps pendant la descente des alors ici on est à tomato town on va forcément trouver des gens donc euh, je vais me faire doser attendez le cap j'arrive j'arrive mon boy ah oui les gars il a trouvé ça et tout oh, aucun quoi les gars il vient mais bien je te jure tu fais, tu me fais exploser mon gars je te jure je te jure je te buts Ah bah non je veux que tu m'auras explosé Parce que je peux pas mais non il est sérieux il est ça comme ça ouais, c'est moi on se fait tirer dessus on se fait tirer dessus il est parti ou l'autre il est con il est quel con ce gars là gamin, what the fuck, what the fuck, hop, fuck, j'ai vraiment un peu, ah voilà, ça se fait, on s'en qu'est-ce qui se passe, oh, il y a des roquettes Oh, shit. Damn it. Je sais pas vous, mais je pense que même moi je suis plus fort que les valeurs. Le gars il a un lance-roquette, il ne l'utilise même pas, frère. Il ne l'utilise même pas, frère. C'est moi ou il ne sait pas viser ou je sais pas. Il y a un problème. Il y a un putain de problème. En tout cas, bref, moi je vous dis que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que ça fait déjà 30 minutes, ça va être long à la poster sur YouTube. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager à vos amis sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, tout ce que tu veux, à t'abonner à ma chaîne Instagram MLT Gang, comme c'est marqué là sur l'écran, à t'abonner à ma deuxième chaîne YouTube qui est dédiée à la musique Malkey Boy officielle, Malkey Boy avec deux y et surtout à t'abonner à cette chaîne et d'activer les notifications pour savoir quand je suis une nouvelle vidéo. C'était un Ciao